Euh, alors que de plus en plus, j'ai l'impression que la fabulation, elle est beaucoup liée aussi au mensonge. Avant, je pensais que dans l'écolo, il fallait forcément un thème en fil conducteur. Ça peut être pirate, ou tous les animateurs et animatrices ils sont déguisés en pirate. Et, et toutes les activités tournent autour euh, du, du thème pirate, etc. Euh, très souvent, quand il y a un thème, les animateurs et les animatrices ils sont souvent déguisés. Euh, ils ont leur rôle attribué et dans ces moments-là, ils ne sont même plus du tout euh, l'animatrice, mais vraiment euh, la pirate jacotte. quoi. Maintenant, je pense que ça forge une, une hiérarchie encore plus grande entre les enfants, notamment pas déguisés, et, et les adultes. Et en plus ça a un lien pour moi direct avec la société de surconsommation où on cherche toujours à, à mettre des étoiles dans les cieux, à, à, à, à sur la réalité quoi. Aujourd'hui, euh, je fais vraiment une distinction entre imaginaire et fabulation. Un imaginaire, chacun, chacune, peut y entrer et y sortir quand il a envie. Il est maître de, de pouvoir aussi changer l'imaginaire, de voilà, il, il, se, il peut se l'approprier, etc. Euh, alors que de plus en plus, j'ai l'impression que la fabulation est beaucoup liée aussi au mensonge. On peut prendre l'exemple du Père Noël, ou même euh, du Tahu euh, dans la montagne. Ou euh, finalement, euh, quand on apprend que c'est faux, euh, ça fait plutôt mal. Et, et c'est drôle euh, seulement pour ceux qui jouent, enfin, euh, qui font croire aux autres.